D'après vous, bon. c'est quoi être heureux? Bon, en fait, être heureux, c'est vraiment d'entourer des bonnes personnes honnêtes. Tu vois, être, donc, en fait, être, être heureux veut dire que être vraiment fier de soi-même. Et aussi enlever le stress, être en, en paix. Même s'il y a des problèmes, tu fais le d'abandonner ça pour être vraiment, pour te sentir bien et aussi enlever le stress. Et vraiment, oublier les problèmes, éviter les problèmes entre, entre les prochains, en fait. Vous? Euh, bon. Oui, c'est quoi être heureux? Oui, quand, quand on parle d'être heureux, c'est quand on a d'abord la santé, quand on a une vie calme, quand euh, on a la, la stabilité, et quand l'on peut déjà aider les uns les autres. C'est ça, c'est les différents points que je peux, je peux citer pour l'instant. Ok. Et, et toi, est-ce que tu penses que tu es heureuse Bon, en fait, pour moi, je pense que je suis heureuse parce que je fais l'effort d'abanni le stress dans ma vie. Je fais l'effort de simplifier tout ce qui passe devant moi. Bon, bon. c'est un peu ça. Ça se voit sur ton sourire. Et vous, est-ce que vous, vous, vous pensez que vous êtes heureux Oui, bon, je suis heureux parce que, bon, j'ai une famille que je suis en nourrir. Je suis un peu stable. Je vis avec les uns les autres. Je n'ai pas de problème avec euh, euh, les démunis les plus riches, bref, l'être euh, humain, je pense que je suis heureux. Ok, euh, merci déjà. Que dites-vous à ceux-là qui se croient malheureux? Oh, je me dis, il ne faut jamais penser qu'on est malheureux dans la vie. Il ne faut jamais penser qu'on est malheureux dans la vie, parce que c'est l'homme qui se rend malheureux. Hein? Allez à la recherche, faites tout pour tout pour faire... N'importe quoi pour avoir un peu de l'argent, mais pas dans le sens négatif. Ça veut dire il faut apprendre un métier, il faut côtoyer les, les uns les autres pour avoir au moins un plus. Là, vous allez vous sentir vraiment à l'aise dans votre peau. D'accord, merci. Merci beaucoup.